Mais Prends-toi un peu de marche, t'as raison. Ah, on devrait faire ça en fait Faire le donjon, récupérer le pognon et revenir après pour se téléporter. <rire> peut-être a plus de... rentable. Ah, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on le Voilà. Oh, j'ai failli choper le poulet. Ah non, pas les poulets, on a dit Oh ah non, mais ça passe On m'a congelé C'est ah, ah, oui, vrai qu'on a oublié cela ça fait longtemps qu'on les a pas vus ceux-là Mais non, tu peux revenir Ouais. Ah, peut-être pas. Peut pas immortel quand même Utilisez les piliers pour protéger C'est moi qui fais ça Oh 94 morts C'est quoi ces jauges en fait J'ai jamais compris. C'est l'argent que tu récupères Oui c'est la thune que t'as... Euh... Ah d'accord. Et on est tueur de liche mais d'abord ouais. on va si bien. Du coup y en a un qui est passé à 100 000 en thune je crois. Ouais. Et du coup, que va-t-il se passer ouais, Ça meurt vachement plus vite quand même hein I know it's hard, but... Ah Pardon! Le poulet! Évitez la mangeaille. No T'as pas besoin! Oh! Wow. Oh! <rire> <rire> ouais, c'est du random mon petit téléphone. téléphone ouais. hein. de non, merde, je voulais pas partir. Vite, courez! Sauvez le pognon! What did that food ever do to you? Ah oui, y a de la bouffe en haut. <rire> c'est d'un, t'avais rien fait. En mmh, effet! <rire> Ça, c'était probablement moi Ouais, c'était moi Euh, oui, c'est... dire, ça dépend, moi avec mes boulettes, j'ai pas beaucoup de portée, mais... Non jambon Non, même Samy, veut pas de son jambon. <rire> T'as pas fini ton assiette hein. Fear me, servants of evil Espèce de brute <rire> Comment tu tires à côté <rire> euh, Cette poterie est vraie C'est redoutable. C'est comme moi il est marches d'escalier hein. Mais sa tête est trop basse Ah, j'ai gagné le titre bourreau, mais je sais pas à quoi ça sert. Ça a l'air bien, je vous couvre M'en yeah. <rire> fous j'ai les magique Ah non plus maintenant C'est bon j'ai un angle En fait qui c'est qui a besoin d'argent pour faire quoi maintenant euh, J'ai besoin de 80 000, je crois. Ouais, moi je suis à Il oh, y a que c'est qui a pas besoin d'argent, mais c'est lui qui amasse le plus. J'ai faim. T'es pas le seul envie. apparemment. Elf, your life force is out. <rire> poulet pour l'aide. Ah, un poulet! Ah! Bah. <rire> Oh my god! Don't you Eh bah ben, oui, y'avait un poulet! Euh... Ah, on arrive chez les Tiki! Oh. Ah bah ben, voilà! Ah bah ben, voilà! Ah, j'ai pas encore le succès, ou être mort avec le piège qui coupe-coupe, je crois! Tu veux essayer? Mmh. Non! Come on! Good! <rire> Wouhou! Pardon! <rire> Sans la mort! <rire> on oh. est pas là! Poulet pour euh... bon. ah On n'est pas là Non, je confirme, on n'est pas là est... Vous voulez pas en mettre ah plus des ennemis encore <coughs> Conseil, ne buvez pas avant de conduire D'accord <coughs> qu'est-ce que ça voulait. Mais après, oui Ah attends <coughs> Oh il m'a invisible Ah si moi j'en ai eu Voilà oh. ah, le jeu il rame Il y a trop d'assiettes au même endroit il est où? le sorcier René. Voilà, maintenant on connaît mon prénom. Eh, Je veux bien un petit jambonneau, moi. <rire> hop. hop, hop, gauche, gauche, droite, gauche. Ah, mais. Il y a un nécro surtout. Voilà, appuyez, écrou. Oh! Tout, tout, tout, tout. Bien Deuxième vu. nécro. Un écro peut en cacher un autre. Well C'est la foire au oh, boule boule boule. Oh ah, on va commencer à galérer. Quand la mort va s'en mêler, tu vas voir. On n'a pas la mort à ces niveaux aussi. Ah oh je crois quand même qu'il y a un niveau avec la mort, non Non oh, ma Extraordinaire I am thankful for that Let's press Hors-sujet <rire> l'elfe Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas fait exprès. Bon, les mini-démons ont au moins la décence de mourir proprement. Sans exploser. Avec noblesse, les bras croisés. Poulet pour l'elfe. Il veut pas manger. un peut, peut trop épicé. Et une gargouille transformée en And pognon. Et une bonne journée de fête. Poulet. Eat your food, don't it. Quoi Ah mais y a un Titi, c'est pour ça Non, oh, j'ai pas réussi so Ah mince oh, oui. Y'a un Titi Good on you, ça y est Je suis transformé en pognon. Il faut qu'il en reste plus que 5 maximum, lui compris. Je crois que j'en balance 5 des, des trucs. Je t'ai dit, c'est un gentleman Et des poulets et une potion. Voilà. Le barbare a fini son hors d'oeuvre. Wow, thanks a bunch Ah, tu vois qui est la mort! Go go go! Ah, j'ai ramassé un truc qui brille, moi! Merci! <rire> Il y en a un qui s'est fait éjecter. Et on a fait le tour avec 5 pièces! Il nous reste 5 pièces! C'est la folie Comment t'arrives à en faire 1300 des morts Aïe aïe aïe aïe aïe Regarde le deuxième il y a 800 je, je fais deux fois moins que toi <rire> Lâchez 80 fois la couronne <rire> <rire> Ah bah zut Ah bah zut Ah bah zut <rire> Oh ça brille